quand même ça tout le monde sait ça. Il y a un moment, quand on ne veut pas que quelqu'un fasse quelque chose, eh ben, on, on ne dit rien. Hein Parce qu'on voudrait tellement qu'il comprenne, qu'on n'a pas envie qu'il le fasse, qu'on voudrait qu'il s'en empêche de le faire lui-même. Ben ouais, messieurs, ça, ça s'appelle avoir de la psychologie. Quand vous ne savez pas, viendrez me voir.